une pièce secrète. Qu'y a-t-il dans cette pièce Eh bien, votre grand-père ne l'explique pas vraiment. Une chose est sûre, après avoir vu cette pièce, il a subitement décidé d'arrêter tous ses projets et de finir sa vie paisiblement ici. Nous devrions nous y rendre. Je meurs d'envie de voir ce qui peut s'y cacher. Moi aussi. Nous devrions peut-être réveiller Eve. C'est vrai. Je m'en occupe. D'accord. Je vais préparer deux trois outils au cas où. Eve, Eve, réveillez-vous Oh, quoi Pourquoi me réveillez-vous Deux raisons. La première, pour que vous compreniez ce que cela fait de réveiller des gens qui dorment. Et la deuxième, parce que Loïc a découvert que grand-père aurait trouvé une pièce secrète dans le temple. Vraiment Oui, vraiment Bon, laissez-moi deux minutes et j'arrive. D'accord, mais dépêchez-vous Oui, oui Bien, bien. Nous y voilà. On dirait un mur de métal. Et là, il y a quelque chose. C'est impossible. Cela ressemble à une porte, mais il n'y a pas de poignée. Comment allons-nous faire Là, il y a un bouton. Incroyable, c'est magique. Ah, vous y croyez maintenant Eh bien, là, je ne trouve pas d'autre explication. Peut-être en saurons non plus en rentrant à l'intérieur. Regardez, un poste de commande. Surtout, ne touchez à rien, Jérémy. Trop tard. Qu'avez-vous fait J'ai appuyé sur ce bouton, euh, rien de plus. Je dirais que vous avez mis en route des moteurs. Des moteurs Mais pourquoi donc Aucune idée. Mais je ne sais pas si cela est de bonne augure. Nous verrons bien.